Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, peut-être que ça peut être sportif, entrepreneur, on se dit tiens mais lui il m'a aidé et aujourd'hui là je suis en train de prendre mon envol et je me sens un peu coupable parce qu'il euh, m'a aidé et du coup je me sens redevable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour couper cette addiction à se sentir redevable et simplement être ce centré se bah, sur nous-mêmes donc le premier point déjà c'est le premier point c'est comprendre quelque chose que je dis très souvent dans mes vidéos c'est que dans euh, cette vie tant qu'on sera sur terre on sera et soutenu et challenger au même degré et du coup quand on va se sentir redevable c'est souvent que quelqu'un a soutenu notre système de valeur automatiquement quand on est soutenu dans notre système de valeur notre système nerveux va créer de la, dé de la dépendance à ça ok à l'inverse quand on est challengé dans notre système de valeur boum ça crée de l'indépendance quand on est soutenu dans le système de valeur on veut rester avec les gens quand on est challengé par le système de valeur on a envie de s'éloigner des gens et donc ça c'est le premier point à comprendre ce qui permet de basculer sur le deuxième point le deuxième point, là par exemple avec une sportive qui me disait ah non mais lui euh, bah mon ami il était tellement euh, il m'a vraiment aidé, il était tout le temps là pour moi, etc. etc. Bah du coup euh, elle culpabilisait parce que lui quand euh, après il avait besoin d'elle, bah, ça lui pompait de l'énergie vu qu'on avait travaillé ensemble, elle était beaucoup plus libérée euh, de choses qui sont vraiment de l'ordre émotionnel pour se concentrer sur ce qui était réellement dans sa vie pour s'accomplir et euh, s'épanouir en tant que femme, en tant qu'athlète, en tant que sportif et donc en faisant ça bah, je lui dis attends ok personne ne fait rien euh, personne ne donne rien sans rien en échange dit bah comment ça si il il donner son temps et tout et du coup j'ai fait ok bah regarde on va noter tous les bénéfices pour ton ami de t'avoir autant aidé et bien du coup elle a pu voir que bah, finalement son ami il a pu se sentir utile il pouvait avoir entre guillemets euh, accès à des informations que d'autres amis n'avaient pas il a pu euh, il avait un peu euh, même si c'était euh, minime, mais un peu de pouvoir sur elle sans rentrer dans, bien sûr dans de la perversion, mais juste pour voir tous les bénéfices que l'autre avait. Ça, il pouvait se sentir quelqu'un de bien, il valorisait parce que bah, son ami c'était important, etc. etc. Et donc de voir qu'à un moment donné, il voit ça, elle fait Ah ok, bah oui, en effet, je comprends, je comprends pourquoi il me donnait ça et ce n'était pas gratuit sous, euh, sous la forme où on pourrait l'entendre. Donc c'est à dire que sous une certaine forme, l'autre obtenait en fait euh, des choses qui lui correspondaient. Sans que, euh, sans que ce soit euh, formel. Du coup, ce qui nous a amené après sur le troisième point, c'est que sur le troisième point, je lui ai fait noter tous les inconvénients pour elle que son ami l'a aidé. Et là, à ce moment-là, elle a fait Ah, oh. mais non, mais des fois, j'étais pas bien, j'étais au fond du trou, et en fait, c'est dingue parce qu'il euh, ne me laissait pas vivre ma tristesse, vu me disait Comment vas-tu Est-ce que je peux t'aider etc. Bah. Là, à ce moment-là, je ne pouvais pas vivre ma tristesse, moi, je ne pouvais pas trouver des solutions par moi-même, euh, je n'ai pas pu rencontrer d'autres gens, et etc., etc. Et du coup, ça l'a vu que bah, ça la maintenait dans un schéma de victimisation, et du coup, bah, elle stagnait et elle restait dans ses problèmes, parce que l'autre était en train d'absolument essayer de l'aider et de euh, vouloir l'aider. Et donc, en voyant ça, je suis alors, euh, euh, du coup, est-ce que là, tu te sens redevable de tous ces inconvénients bah non complètement euh, non en fait et du coup ce qui s'est passé derrière c'est que bah au final ça enlève la culpabilité qu'on peut avoir si quelqu'un nous demande euh, un service bas si on sent que c'est juste de rendre ce service parce que euh, bah, là à cet instant t ça va être dans nos priorités on va le donner on va le faire avec grand plaisir et en revanche si à l'inverse et eh ben on sent que c'est pas juste à l'instant donné de donner ce service on va pas le faire par peur ou par culpabilité on va juste se concentrer sur euh, ce qui est réellement important pour nous. Et ça pour les, pour les sportifs, on peut le voir très souvent, les sportifs qui vont louper euh, des repas de famille, etc. Et c'est vraiment euh, très très très important du coup d'enlever euh, cette culpabilité parce que dès qu'on se perçoit coupable vis-à-vis d'un autre être humain, ça veut dire que nous, peut-être être humain, qui allons vivre 4 milliards... Euh, un siècle sur 4 milliards d'années on serait un peu long 4 milliards d'années et ben euh, et ben nous petits êtres humains qui allons vivre un siècle sur une terre qui a 4 milliards d'années nous avons le pouvoir de faire du mal à un autre être humain et donc euh, bah ça c'est clairement se donner trop d'importance à, à l'être humain et, et chacun est responsable de ses perceptions de ses perceptions et comment il interprète la réalité donc voilà pour ne plus se sentir redevable des autres c'est simplement bah, un comprenez qu'à chaque fois dans la vie vous allez être soutenu et, et challenger et vous allez vous sentir redevable que vis-à-vis -vis des gens qui vous ont soutenu dans votre système de valeur parce que vous avez perçu plus de bénéfices que d'inconvénients à ce moment là deux du coup de regarder les bénéfices pour l'autre euh, de vous avoir euh, bah, aidé sous la forme où vous l'avez entendu à l'époque et trois de regarder les inconvénients pour vous que l'autre vous a aidé jusqu'à tant que fou vous coupler cette addiction et vous soyez libre de faire ce que vous avez envie de faire par rapport à ce que votre votre cœur, votre votre corps vous dit de faire. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.